Bonsoir à tous, je remercie le Seigneur pour cette belle journée que nous avons passée. Je demande l'assistance du Saint-Esprit, je demande que la lumière soit entre vous et moi. Bonsoir le Roi Constant, je demande aussi que votre esprit soit ouvert pendant que nous allons partager ce message, je détruis les croyances dans votre esprit qui vous ont bloqué jusqu'à présent. Que la lumière soit la vôtre. J'active vos destinées parce que je vais vous enseigner. J'ouvre votre esprit. Beaucoup d'entre vous, on vous a bloqué dans l'enfance. Quand vous étiez petit, pas à l'école, premier cycle, tu es, tu es intelligent. Tu arrives au secondaire, tu deviens bête. Ça, c'est la période de restauration. Je restaure votre intelligence. Je restaure vos idées. Que la lumière soit faite et que toute personne qui a utilisé votre intelligence a ses propres gains. Que ces personnes soient démasquées et que ce qui vous a été volé soit restauré 100 fois plus au nom de Jésus. Je déclare que votre saison, beaucoup parmi vous vous êtes dans une saison d'ouverture, euh, d'idées, vous êtes dans une saison où c'est comme si vous commencez à réfléchir. Avant, vous étiez influencé et téléguidé par l'environnement. vous fonctionnez pas la peur maintenant l'Esprit me dit de vous dire que vous êtes en train de passer dans une phase où vous n'avez plus peur Je restaure vos idées. Je vous sors de tout trou dans lequel on vous a mis. Trou mental. Je vais vous parler de la perte de mémoire. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me fait parler de ça aujourd'hui. Tu très intelligent et tout d'un coup, votre intelligence est partie. C'est un peu comme si tu avais accepté que tu es devenu bête. Pour certains d'entre vous, c'est autour de l'âge de 9 ans, quand tu as passé le CEP, tu as fait le CEP, dès que tu as passé, en sixième, so, e euh, euh, coup moyen 1, coup moyen 2, tu étais premier, deuxième. tu es arrivé en 6e, tu es devenu quinzième, vingtième. certains vous avaient excellé jusqu'à seconde. Dès que vous avez passé seconde, la première, vous avez votre fait trois fois. Terminal, vous avez tourné, finalement, vous avez même laissé. Tu dois être conscient de quelque chose pour être conscient que tu es sorti de la chose. Si on ne te montre pas que tu étais dans un trou, tu vas croire que rien ne s'est passé dans ta vie. Vous aviez 20, 20, 21, 22 ans, vous aviez le courage pour faire les affaires, tu te levais, tu faisais ce mort, tu te levais, tu faisais. Tout d'un coup, tu rencontres le père de tes enfants. Pian. Donc voilà la maison, ça disparaît. C'est comme si tu es devenu bête. C'est comme si tu as perdu tout le zèle que tu pas avant là non on savait que non elle elle est toujours motivée certaines familles vous faisaient même le sport vous avez laissé le sport c'est là que vous avez commencé avec les rêves où on vous poursuit parce que parfois tu tombes dans les, Il y a les mauvaises familles pas que c'est les mauvaises familles les mauvaises ton union avec la famille là n'est pas bien. Et comme ta mère, c'est simple ton, elle ne connaît pas toutes ces choses là. Elle, elle ne t'a jamais. Donc voilà, depuis que tu es, vous n'êtes même plus ensemble, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est, est parti de toi. Certains parmi vous, quand vous allez prier cette nuit ou demain, vous allez demander la restauration. La restauration de votre étoile, c'était parmi vous, c'était les hommes avec lesquels vous êtes sortis ou les femmes avec lesquelles vous êtes sorti. c'était les agents du diable dont la personne venait spécialement pour te bloquer Certains, tu avais les business, quand tu commences à sortir avec la femme là, tout tombe, tout chute. Ça fait 10 ans que tu essaies de te relever. J'ai eu un client comme ça une fois l'année passée. Il me dit, tu sais quoi. Si elle veut partir, qu'elle parte. Ça faisait, oh, ça fait 5 ans qu'ils font chambre séparée. Il dit que quand j'ai connu la femme c'est il y a 14 ans, il dit regarde moi aujourd'hui j'ai 38 ans, il a 14 ans, j'avais quel âge 24 ans. Il avait déjà construit sa première maison. Donc construit ce qu'a fini. Il dit que depuis qu'il a commencé avec la femme, là, ces choses n'avancent pas. Il avance un peu, retour en arrière. Il avance un peu, retour en arrière. Il commence un business, elle le ralentit. Elle va venir avec des problèmes. Problèmes beau, oh, oh. il ne veut même pas, non, non, non, je veux pas, non, il ne veut pas, il dit que c'est le business qu'on fait qui va donner l'argent. Et c'est un homme qui vise les bonnes choses. C'est un homme qui vise les bonnes choses. Donc il ne peut pas se retrouver en train de juger le petit agent. Bonjour la reine, Joanne. Il commence un truc, elle se fâche que non, Dieu. Tu, tu m'as manqué de respect devant les employés, elle arrête de travailler. Le lendemain, il se retrouve avec toute l'entreprise. Il doit voyager pour aller faire les connexions avec les clients. Qui va rester lui Et c'est sa famille d'homme à la maison, ensemble ils ont des enfants. Il dit que non, la femme, dit, elle m'a elle m'a les mauvais coups. Trop pour te démoraliser, déstabiliser. analysez les gens qui sont dans votre vie observez les gens que vous avez dans votre vie quand la personne entre, est-ce que tu es frustré tout le temps? il y en a parmi vous, vous êtes des grandes reines, des grands rois destinée censée être très grande et puis ils voient ça en avance écoutez ainsi hein, votre père et votre mère n'ont pas vu hein. certains de vos oncles et tantes quand vous étiez encore dans le ventre ils sont partis chercher en cherchant que est-ce que l'homme avec le lequel ma soeur elle a bien on a même vu que l'enfant qui est dans le ventre là il sera un grand ce sera un grand dans ce pays elle ne t'a jamais dit. Maintenant, eh. quand tu grandis, elle fait de son mieux pour que tu partes paro. Même comme ça, tu bosses là même. Tu passes par la l'Éthiopie, la Libye, je ne sais pas quoi, tu pars. Il concocte, il tue ta, ta mère ou ton père. Dès qu'il tue comme ça là. Te voilà. tu souffres, tu tournes. Il y a certains de vos grands-mères qui ont les mauvais esprits. Vous avez les grands-mères sorcières. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Quand tu accouches, la mère de ta mère, la mère de ton père, elle vient t'envoûter. C'est pour ça qu'elle puise dans ton étoile tout le temps. Elle puise. C'est pour ça vous allez voir tous les petits-fils d'une famille. Personne n'est quelque chose. Personne. Ils sont tous là-bas dans une petite maison de Bépanda. Deux chambres salon que le père avait construit en 1983 avant de mourir. La grand-mère, depuis le temps, elle n'a jamais eu de mari. Elle est restée là. D'accord, la reine assiste tout. Et quand. Quand ils ont fait comme ça, ces grands-mères, grand-pères-là, il y a une qui m'a même dit une fois que sa grand-mère et elle se chamaillent tellement. Un, il voulait planifier de venir doit la faire son lavage. Sa grand-mère, l'insulte. Elle dit à sa grand-mère, pourquoi tu es méchante comme ça? Finalement, à la fin, sa grand-mère l'a maudit. Il dit que tu vas faire l'accident. Elle me dit à sa grand-mère que tu vas faire l'accident. Le lendemain, elle prend le bus. En coupe le bus fait le tonneau. Et parfois, ces sorcières-là, elles connaissent, elles voient votre étoile avant. Elles voient votre étoile avant. Je connais que lenfant si, il va faire de grandes choses. Mon fils-là, il va faire de grandes, de grandes choses. Voilà comment il te bloque. Quand tu observes bien tu vois que ton père n'avait presque rien fait de sa vie tu grandis tu suis les pas de ton père soyez très sage c'est un lavage que vous allez faire vous allez faire votre travail spirituel quelqu'un de votre famille va mourir avant qu'on va vous donner Parce que la personne avait dit que over my dead body, que la fille ne va pas avancer tant que je suis vivante. En parlant de ta chose, comme il y avait le bac to dedans de tes paroles, les anges ont pris la flèche là, ils sont partis -il, lancés sur la personne qui t'avait t'a pas envoyé ça. On moment que Tata Picali ça, est morte. Ça, c'est pas Tata Pascaline, Tata Picali, Tata, n'importe quoi. ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas le spirituel certains d'entre vous vos tantes et vos oncles ont appris ces choses là à vos cousins maintenant vos cousins sont en âge adulte écoutez ce n'est pas le même cousin que vous avez mangé le coquin ensemble là. ce n'est pas le même cousin que vous avez sucé à la ensemble ils ne sont plus simples c'est on leur a montré comment utiliser votre étoile à vous, comment venir prendre pour vous, vous mettre sur eux. Donc quand tu es là, tu fais comme ça que Kounia, Souvent tu toi tes cousins en rêve, tu dis mais ils viennent me faire quoi Tes propres cousins. Kofi Gombo, no pity in business. Oui la Reine Erysia, parfois l'Esprit va te montrer. L'Esprit va te montrer. Si je connais que c'est toi qui a, qui, qui, a, qui a voulu me toucher d'abord, je vais me coucher avec toi comme ça là. Hein? Écoutez, vous n'êtes pas, pas parano, hein? vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas parano. Hum. Souvent j'entends ce que les esprits disent souvent quand ils sont dans le corps de quelqu'un. Je dis que mince. Ils que oui, c'est moi qui la bloque depuis, que j'ai pris son étoile depuis qu'elle a 9 ans. C'est l'esprit qui parle à travers la personne. J'ai bloqué ses trompes. Chaque fois qu'un homme veut venir avec un homme, on bloque l'homme là, il se fatigue, il part. De tu demandes à l'esprit que tu es l'esprit de qui Je suis dans sa tante. On lui avait donné quand elle était partie chez la tante en vacances. On a fait ça, ça, ça. il y a une que j'ai fait son lavage, elle me dit que elle s'est rappelée qu'un jour elle était partie chez lui cette anticône, quand elle était petite la anticône a lavé ses pieds elle a pris l'eau du lavage la fille dit qu'elle ne sait pas ce que sa tante a fait avec et ce sont les choses qu'on qu va te faire, tu vas oublier tu vas oublier maintenant quand on a commencé à travailler, tu vas te rappeler que il y a une nom, elle est venue de l'Europe, elle est venue je, je sur mon travail. Le lendemain, elle me dit, je me suis rappelé, ma belle sœur m'a dit un jour que sa mère, qui est ma belle-mère, c'est-à-dire la mère de mon mari, lui avait donné l'œuf. Elle lui a dit de parler contre mon nom. Elle demande est-ce que ta belle sœur avait fait Elle dit oui, elle avait fait. Donc sa belle-mère prend l'œuf et donne à sa fille. Que parle contre la femme de ton frère elle finit de parler elle donne le mère. tu crois que la mère est partie faire quoi avec hmm? et le jardin met là c'est la prendre que tu m'aimes que tu sur ma page c'est la que tu apprends les choses comme ça mof elle va aller dire à son fils que ta femme est devenue euh, elle part chez les marabouts je vous ai moins des dit, c'est vous qui avez peur d'eux. Ils vous exposaient. Ok. Tu pas chez pourquoi? Hmm? Toute personne qui s'active trop à la main, là. Trop oh, ardemment. Ah, ne te lave pas avec ça. Ne fais pas ça. Ma chérie, le jour où tu vas voir ce que la personne a fait. Je suis allée une fois je suis avec une amie. dans les blancs, on voit les produits spirituels. Elle regarde un produit. Elle dit que, est-ce que vous avez tel produit Je regarde vous allez, elle dit que. Dans mon esprit, dis, tu fais comment connaître ça. Tu es bête. Il y a un ami qui part chez les, les vieux pères de Fumana. Elle passe 5 heures de prière avec le père. 15 heures de prière avec le père. Après, elle revient fait comme si hé hey, hé, hey, hé, hey. mon ami, oui. Non, moi je n'aime pas. La, la reine Justine, là, elle, non. là, ça, tout ce qu'elle dit là, c'est rien. Tous les produits que je montre, ils connaissent, connaissent hum. faites très attention hein. très Là, vous allez voir le nombre de choses que ces gens-là connaissent et qui font c'est pour ça a fait de mieux sacré ou bien de lancer la poule n'importe quoi au village si tu n'as pas confiance en la personne, ne pars pas avec lui. Tu peux partir, tu ne connais pas très très bien comment on fait. La personne te trompe. La personne te trompe. Pendant que tu es là, tu, te, tu crois qu'il est en train de lancer la coupe pour ton bien. Il fait il, il oublie de faire. Il ne même pas qu'il oublie. Il ne fait pas un détail. Il sait que le détail qui va t'aider. Mais là, tu parles comme ça. Dieu va guider un homme du village, il va venir t'aider pour lui. Un homme du village va venir au hasard comme ça t'aider Et ça prière pour toi là mon frère Il va mettre le feu sur ça Il va mettre le feu, le faillard Bonsoir, bonsoir Et vous ai dit qu'on ne, ne dit pas toutes ces choses aux gens. Beaucoup de vos déceptiques sont déjà sur ma page. Beaucoup d'entre eux. Donc quand vous avez votre faux profil là, vous venez là. Faites comme si vous ne connaissez rien dans le spirituel. Vous pouvez seulement les surprendre. Bien, ton business marche. Bien, que tu as ouvert l'autre dans une autre ville. Bien, que tu as le visage, tu tuer actuel. Bien... Il voit savoir les choses qui avancent, mais on l'a bloqué, non. Qu'est-ce qui se passe? Ils appellent le marabout. Mais la fille qu'on a bloquée là, elle ne fait qu'après. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es en train d'apprendre la vérité. Tu apprends à écouter ton esprit. Tu apprends. Mettez beaucoup votre foi. Yannick, je vois que tu dis que tu es successeur et tu as peur. La succession n'est pas mauvaise. Et si tu parles, les gens discutent, ils disent que c'est pour eux. Donne-le. Parce que si tu es le vrai successeur, on va venir te donner la succession spirituelle. Parce ce qu'il y a des familles qui veulent tuer? On peut te tuer parce que tu es venu t'asseoir, parce qu'on t'a mis sur la chaise. Il dit que prenez la chaise physique. Je vais prendre la chaise spirituelle. Ce sont les ancêtres qui donnent non. Est-ce que c'est vous? C'est vous les vivants, non? Bonsoir, bonsoir. Il y a beaucoup de choses que l'esprit va vous manger, je vous dis. Tu vas rester, tu vas voir tes déceptifs qu'on en rêve. Ils vont venir, même chez toi, pour déposer quelque chose. Écoutez, hein, l'esprit ne te manque pas. Peut-être le matin, en priant, en parlant, tu as dit Seigneur, montre-moi, montre-moi les choses cachées. Montre-moi qui me dérange. Vous devez à apprendre à travailler main dans la main avec le Saint-Esprit. Et c'est parce que vous ne croyez pas. Il y a une dame l'autre jour, je vous ai parlé de celle qu'on a volé son argent. Elle avait 1000 euros, elle n'a pas encore payé la dîme, on est venu voler tous les 1000 euros. La personne était entrée dans son salon, a pris son sac à main, elle est arrivée devant sa maison, a jeté le sac et est avec le porte-monnaie. Vous elle m'envoyer la vidéo. Elle dit que ce matin, elle a fait son banque avec la cannelle. Elle a parlé. Elle a appelé, qu'on lui restaure son porte-monnaie, ce matin, le soir, un homme vient sonner à la maison, il dit que oh, j'ai ramassé ça derrière là-bas. Il y avait tous ses documents dedans, tous les doc tu connais les procédures, quand tu perds tes documents en Europe, permis de conduire, tout. Quatre jours après avoir après qu'on ait volé sur ça. Elle dit, ah ma chérie, c'est toi qui doutes de toi. De toi-même, quoi que Dieu a voulu qu'elle voie et que ses prières ne partent pas en vain. Quand elle a perdu les 1000 euros, je lui ai dit que quand tu vas partir à la police pour porter plainte et tout ça, ne laisse pas te dire oh, 1000 euros, c'est beaucoup, 1000 euros, c'est la moitié d'un salaire. Oh, mm -mm. Quand tu comptes te faire 1000 euros par jour, donc elle vont vouloir te tu que de toutes les façons, 1000 euros, c'est le salaire. C'est ma vente d'une journée. Ne laissez pas les peurs des autres être vos peurs. il la couleur demande aux ancêtres, elles sont les ancêtres qui te donnent. Il y a une petite nièce là. Elle a deux ans. Tu mets le bonbon, tu mets la cola, elle prend la cola, elle mange. Son grand-père lui a, a appris de ces choses. La femme de deux ans, elle prend la cola, elle mange ça. Tu la regardes dois regarder qu'elle m'a dans le bonbon refuse. Vous avez déjà les dons, si vous m'écoutez, si vous êtes sur ma page depuis, je suis la reine des reines. Donc, genre, ma part de pouvoir, c'est pour activer les choix des gens. Je suis là seulement pour vous activer. Bonsoir là, tava la... Ngana. De jour là, ça va vous t'activer. Mmh. Il y a beaucoup de dons en vous. Maintenant, je passe son temps à dire que oh, je n'ai pas les dons. Oh, je n'ai pas les dons. Ces dons vont partir le tout. Certains d'entre vous, bonsoir la reine Fatima. bonsoir la reine Clarenne. Dans, certains d'entre vous, vous êtes dans une phase où vous avez besoin de beaucoup de repos physique. Parce que vous êtes en train de vous métamorphoser. Les enseignements que je vous donne là, ça active votre corps, votre ADN. Vous sentez comment votre corps en train de se transformer. Quand tu, tu m'écoutes, généralement, tu sens comment ton corps picote. non. Non comment ton corps picote. J'espère que vous avez déjà vos bracelets. Les bracelets un de tigre, vous avez déjà ça. Non vous prenez, ne prenez pas seulement un. Donc il aussi les bracelets euh, roses. Il y a plusieurs couleurs. Vous pouvez commander ça. Bonsoir Albin, Marine Albin. Bonsoir la reine Nathalie, bonsoir le revoir. Gatti, Gatti, il est haut de là? règle. en bas tu ne peux pas me tu es un drôle Je pense qu'en bas tu es un drôle Bon, est 5, 5 vous allez remarquer que votre corps va commencer à s'activer. Parce que si les ancêtres vous parlent beaucoup dans les rêves et que vous ne dormez pas, comment est-ce qu'ils vont vous parler? Hein? Pourquoi tu dors comme ça, c'est quand tu as un mi-chemin entre le, le sommeil et le réveil. Voilà. C'est là que tu commences à voir. Tu commences à voir. Une idée te vient.